Ça met en direct. Allô? Mm -hmm. Mais pourtant ici, ça met en direct. Tout est noir et puis ça me met en direct. C'est marqué en direct. C'est marqué terminé. Donc, je fais quoi? D'accord. Eh, je, eh. Oula! Ok. Voilà. Donc, actuellement. Oui, c'est bon. Oui, je vois euh, euh, une photo tout en haut. C'est marqué direct. Il y a un œil. Et puis, je vois une photo tout en haut. Allô? Oui, je suis là, je te suis. Dès que tu seras en direct, je vais accepter, mais pour l'instant, tu n'es pas en direct. Mais pourtant, je vois Georgette sembler Balier. Elle me dit Shalom, tu es en ligne, coucou. Oui, qui est connectée. Ok, donc, parti, allô, donc, Badi, tu es en ligne. D'accord, ok. Allez, tu... mmh, mmh. Père éternel, nous voulons te glorifier. Nous te remercions, toi qui as rendu ce moment possible. Merci Seigneur. Tu fais grâce à tes enfants. Tu nous fais la grâce ce soir. Tu nous fais la grâce ce soir de nous mettre ensemble pour te célébrer du monde entier. Seigneur, c'est une grâce et c'est un honneur véritable pour chacun de nous, pour chacune de nous. Tu es glorieux, tu es magnifique, tu es majestueux, tu mérites la louange, tu mérites la célébration, tu mérites l'adoration. Et ce soir, nous voulons que par ton esprit, tu conduises ce moment et que toute la gloire te revienne. Bonjour ma soeur, bonjour mon frère, c'est une joie et c'est une grâce pour moi de vous rejoindre sur cette plateforme pour, euh, ensemble, célébrer celui-là même qui est digne d'être loué, qui est digne d'être célébré, qui est digne d'être adoré, notre Papa à tous, notre Seigneur, notre Dieu, ce glorieux Sauveur, ce glorieux Seigneur, celui-là même qui s'est dépouillé pour nous, qui a réalisé l'impossible pour nous. nu il s'est retrouvé à la croix. Abandonné de tous, humilié, bafoué, il a fait pour moi, il a fait pour toi. Tu as raison de le louer, tu as raison de lui réserver ce temps précieux pour le célébrer et pour l'adorer. Béni sois-tu Dieu Tout-Puissant, ô oh, notre Dieu, notre Seigneur, ô oh, Jésus-Christ de Nazareth. Tu es digne d'être loué, tu es digne d'être célébré. Ce soir, nous te louons, nous te célébrons, gloire te soit rendue. Je voudrais ce soir, oh Dieu, proclamer ta fidélité. Tu es fidèle. D'âge en âge, tu es fidèle. Année après année, tu es fidèle. Semaine après semaine, tu es fidèle. Mois après mois, tu es fidèle. Seconde après seconde, tu es fidèle. Et ta fidélité, tu nous l'as démontré à la croix. Reçois l'adoration de ton peuple ce soir. Reçois la célébration de ton peuple ce soir. Reçois la louange de ton peuple ce soir. Toi qui sièges au milieu des louanges. Reçois toute la gloire Yahweh. Reçois toute la gloire Jésus-Christ de Nazareth. Reçois toute la gloire notre appui. Reçois toute la gloire notre soutien. Reçois toute la gloire notre consolation. Reçois toute la gloire Jésus-Christ de Nazareth. Parce que tu es fidèle. Parce que tu es fidèle. Jésus, libérateur Jésus. Jésus, ami fidèle Jésus, Jésus mon roi, Jésus auteur de ma foi. Oh mon conseiller Jésus, oh mon abri sûr Jésus, Jésus mon roi, Jésus auteur de ma foi. Ô oh Jésus, mon consolateur, ô oh ami fidèle, mon rocher, ô oh ami fidèle, ma force, ô oh ami fidèle, mon succès, ô oh ami fidèle. Jésus-Christ, ma gloire, ô oh ami fidèle, nous te louons, ô oh ami fidèle. Reçois toute la gloire, ô oh ami fidèle, ô oh Yahweh, ô oh ami fidèle, Jésus notre roi, ô oh ami fidèle, consolateur, ô oh ami fidèle, ô oh, oh ami fidèle, ô oh, oh ami fidèle. Auteur de notre foi, ô oh ami fidèle, puissant Seigneur, ô oh ami fidèle, tu mérites la gloire, ô oh ami fidèle, reçois notre louange, ô oh ami fidèle, ô oh Yahweh, ô oh ami fidèle, papa, ô oh ami fidèle, Auteur de notre joie, ô oh ami fidèle, puissant Seigneur, ô oh ami fidèle, puissant secours, ô oh ami fidèle, Jésus notre roi, ô oh ami fidèle, Papa, ô oh ami fidèle, Papa, ô oh ami fidèle. Papa, oh ami fidèle. Papa, ô oh ami fidèle, Papa, ô oh ami fidèle, Pour ton amour, ô oh ami fidèle, Reçois la gloire, ô oh ami fidèle, Reçois la louange, ô oh ami fidèle, Ô oh, papa, ô oh ami fidèle. Mon succès, ô oh ami fidèle, ma gloire, ô oh ami fidèle, mon amour, ô oh ami fidèle, mon love, ô oh ami fidèle, Jésus ma couronne, ô oh ami fidèle. Jésus, ma gloire, ô oh ami fidèle, reçois notre adoration, ô oh ami fidèle. Ami, ô oh ami fidèle, abri sûr, ô oh ami fidèle, consolateur, ô oh ami fidèle, ami fidèle, ô oh ami fidèle, Ami fidèle, ô oh ami fidèle, oh papa, oh Yahweh, notre consolation, notre appui, notre secours, notre abri, oh toi dont le secours n'a jamais failli pour nous, reçois toute la gloire, tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être célébré, tu es digne d'être magnifié, Oh Jésus, tu es unique, tu es incomparable, tu es majestueux, tu es puissant, tu es grand, tu es véritable. Oh, oh, oh mon papa, mon papa, mon papa, glorieux, fidèle, grand, véritable, unique, incomparable. Oh nous te bénissons, nous te célébrons mes frères. Mes sœurs et moi, ce soir, parce que tu es digne. Toi qui as donné ta vie pour nous. Toi qui nous as rachetés par ton sang, Toi qui n'as jamais rien ménagé pour nous. Oh Seigneur, tu as accepté le propre, Tu as accepté l'ignominie. Tu as accepté la douleur. Tu as accepté le régé, Tu as accepté l'humiliation. Tu as accepté, oh Seigneur, le mépris. Pour moi, pour mon frère, pour ma sœur. Reçois l'adoration. Reçois la célébration. Reçois la reconnaissance. Oh Yahweh. Reçois notre louange. Reçois notre célébration. Ton amour me donne envie de dire que tu es merveilleux. Que tu es merveilleux. Que tu es merveilleux. Ton amour me donne envie de dire que tu es merveilleux. Et ta grâce, me pousse encore à dire. Tu es merveilleux. J'ai vu ta bonté. C'est pourquoi je chante. Tu es merveilleux. J'ai vu ton secours. C'est pourquoi je dis. Tu es merveilleux. Alors je chante. Oh, oh, oh, oh, oh okay! merveilleux Alors je chante merveilleux Dans la détresse, mon cœur me pousse à dire Tu es merveilleux. Dans l'abondance, je peux toujours chanter « Tu es merveilleux !» Quand je suis à terre, je peux toujours dire « Tu es merveilleux !» Et quand je cours, je peux toujours chanter « Tu es merveilleux !» Alors je crie oh merveilleux alors je chante oh merveilleux je te célèbre oh merveilleux oh Jésus alors je crie, oh, oh, oh, oh, oh, merveilleux. Ton amour me pousse encore à dire, tu es merveilleux. Et ta grâce me fait toujours dire, tu es merveilleux. J'ai vu ton amour, c'est pourquoi je chante, tu es merveilleux. J'ai vu ta bonté, c'est pourquoi je loue, tu es merveilleux. Alors je chante, oh oh oh oh, merveilleux. Alors je chante oh, ⁇ oh, oh, oh. Merveilleux ⁇ Quand je possède, je peux toujours dire ⁇ Tu es merveilleux ⁇ Et quand je perds, je peux encore dire ⁇ Tu es merveilleux ⁇ parce que je te connais, je peux dire, tu es merveilleux. Alors je chante, oh, oh, oh. merveilleux. Alors je chante, oh, oh, oh. merveilleux. Alors je chante, oh, merveilleux. Oh, tu es su mes je peux encore chanter, tu es merveilleux. Oh, Jésus. Tu me soutiens, je peux crier, tu es merveilleux. Mon abondance dans la disette, oh Yahweh Mon abondance, je peux dire, tu es merveilleux Mon avenir, mon avenir, je peux crier, tu es merveilleux Ma couronne, ma gloire, oh mon chant d'allégresse Alléluia, ma sécurité, mon abri sûr.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 Alors je chante, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, merveilleux, tu m'as trouvé, dans la boue j'étais, tu es merveilleux. Avec patience, tu m'as montré le chemin, tu es merveilleux. Quand je suis tombé, avec tout ça, tu m'as relevé, tu es merveilleux. Oh. Quand je me suis égaré, tu es allé me chercher, tu es merveilleux. Quand je suis tombé, tu m'as relevé, tu es merveilleux. Mon cœur s'est brisé, tu m'as consolé, tu es merveilleux. Oh. J'ai vu ta bonté, c'est pourquoi je chante, tu es merveilleux. J'ai vu ton amour, c'est pourquoi je loue, tu es merveilleux.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 Alors je chante, Ouh, merveilleux. Béni sois-tu mon papa, béni sois-tu mon tendre père, béni sois-tu Yahweh, béni sois-tu Jéhovah, béni sois-tu ami fidèle, béni sois-tu consolation, béni sois-tu mon rempart. Béni, sois-tu ma grâce infinie. Béni, sois-tu ma couronne. Béni, sois-tu ma gloire. Béni, sois-tu ma part. Béni, sois-tu mon chant d'allégresse. Béni, sois-tu mon héritage. Béni, sois-tu mon succès. Béni, sois-tu ma valeur. Béni, sois-tu ma force. Béni, sois-tu mon étendard. Béni, sois-tu mon rocher. Dieu vivant, Dieu glorieux, Dieu incomparable, Dieu majestueux, Dieu présent, Dieu victorieux, Dieu saint, Dieu juste, Dieu glorieux, Dieu vivant, Dieu puissant, toi qui délivres, toi qui libères, toi qui soutiens, toi qui relèves, toi qui fortifie, toi qui console. Oh Yahweh Béni sois-tu, béni sois-tu, béni sois-tu, reçois notre adoration, reçois notre célébration, reçois nos acclamations, nous nous prosternons pour te célébrer, pour te magnifier, pour t'exalter, pour célébrer ton puissant nom, pour célébrer ton grand nom, tu n'as pas ton pareil, tu es unique, tu es incomparable, tu es unique, tu es incomparable, Majesté. « Majesté, Dieu puissant, Dieu véritable, toi qui nous as montré le chemin, toi qui nous as montré le chemin, tu as été bafoué, tu as été humilié, tu as été bafoué, tu as été flagellé. » pour moi, pour mon frère, pour ma sœur, pour que nous ayons la vie. Tu nous as épargné l'enfer. Tu as écrit nos noms en caractère d'or avec ton sang dans le livre de vie. Dans le livre de vie. Dans le livre de vie. Tu as garanti notre éternité. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Qui sommes-nous pour mériter ce grand amour? Cet amour parfait. Cet amour inaltérable. Cet amour cet amour unique, cet amour incomparable, ton amour est grand Seigneur, ton amour est grand Seigneur, alors nous te célébrons. Oh, reçois la louange, reçois l'adoration, reçois la célébration. Ô oh Majesté, ô oh Majesté, ô oh Majesté, ô oh Majesté, ô oh Majesté. Oh Majesté. Jésus-Christ de Nazareth, Dieu puissant, Dieu grand, Dieu véritable, Dieu exceptionnel, Dieu magnifique, Dieu glorieux. Reçois l'adoration, reçois l'adoration, reçois l'adoration, reçois l'adoration célébration. Gloire te soit rendue, gloire te soit rendue, gloire te soit rendue, gloire te soit rendue. Il veille sur moi, Jésus sauveur en tout temps. Il veille sur nous mes soeurs il veille sur nous mes frères, célébrons-le, chantons-le, louons-le. Il veille sur nous, Jésus sauveur en tout temps. De jour, de nuit, qu'il pleuve, qu'il neige, il nous conduit. Il calme les sombres nuages de nos vies. Et nous donne sa paix. Personne ne peut aimer comme Il même. Versant sang pour nous. Oh quel ami, quel ami, il est Jésus. Oh quel ami. Quel l'ami, il est Jésus. Tu calmes les sombres nuages de nos vies. Tu nous donnes ta paix. Personne ne peut aimer comme tu aimes. Versant ton sang pour nous.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 Il nous donne sa paix, personne ne peut aimer, comme il m'aime versant son sang pour nous. Oh quel ami, quel ami, quel ami, il est Jésus Oh, quel ami, quel ami, il est Jésus. Béni sois-tu, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oh, quel ami es-tu Quel ami avons-nous Un ami qui veille sur nous, qui prend soin de nous. Dans la maladie, tu es là. Seigneur, dans la maladie, tu es là. Seigneur, dans la joie, tu es là, Jésus. Dans l'abondance, tu es là. Oh, Yahweh dans l'abondance, tu es là, Jésus-Christ de Nazareth. Dans le découragement, tu es là. Dans l'abattement, tu es là pour nous relever, Seigneur. Dans la joie, tu es là. Tu es notre ami fidèle. Tu es le roc sur lequel nous nous appuyons. Tu es bon. Tu es grand. Tu es véritable. Tu es majestueux. Tu es excellent. Tu es incomparable. Tu es incomparable. Tu es incomparable. Merci, Yahweh. Merci Yahweh, merci Yahweh, merci Yahweh, merci Yahweh. Merci parce que tu es mort à la croix pour nous. Merci parce que tu es ressuscité pour nous. Et nous sommes ressuscités avec toi. Merci parce que là, dans les ordonnances, nous condamnaient, Seigneur. Oh, Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ de Nazareth, cet acte-là, tu l'as effacé. Tu l'as effacé, tu l'as effacé, tu l'as effacé. Oh Dieu, nous sommes morts avec toi sur la croix. C'est pour cela que nous te célébrons. C'est pour cela que nous te magnifions. C'est pour cela que nous t'exaltons. Reçois la louange. Reçois la louange. Reçois la louange. Toi le ressuscité. Toi le ressuscité. Toi le ressuscité. Ô oh mort, où est ta victoire? Où est donc ta victoire? Maladie, où est donc ta victoire? Dépression, où est donc ta victoire? Devant le roi des rois, où est victoire? Ta victoire. Où est ta victoire? Désespoir. Où est ta victoire? Rejet. Où est ta victoire? Il est ressuscité. Il est ressuscité. Le roi des rois est ressuscité. Jésus-Christ de Nazareth est ressuscité. Où est ta victoire? Où est ta victoire? Chômage. Où est ta victoire? Abandon. Où est ta victoire? Pauvreté. Où est ta victoire? Dépression, où est ta victoire Jésus est ressuscité. Mon Seigneur est ressuscité. Mon roi est ressuscité. Il est ressuscité. Jésus est ressuscité, vraiment ressuscité. Jésus est ressuscité. Mon Seigneur est ressuscité, vraiment ressuscité. Il est ressuscité.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 Où est ton aiguillon Alléluia Mon roi est ressuscité, vraiment ressuscité. Il est ressuscité, mon Seigneur est ressuscité. Il est ressuscité, Yahweh est ressuscité. Ma victoire est ressuscitée. Ma joie est ressuscitée, mon Dieu ressuscitée, ma bannière est ressuscitée, il est ressuscité, ma paix est ressuscitée, il est ressuscitée, ma joie est ressuscitée. Ma vie est ressuscité Il est ressuscité Mon Dieu est ressuscité Il est ressuscité Au moment où est ta victoire Dis-moi, dis-moi, dis-moi Où est ton aiguillon Chômage où est ta victoire où est ton aiguillon? Dépression, où est ta victoire? Où est ton aiguillon? Angoisse, où est ta victoire? Où est ton aiguillon? Calomnie, où est ta victoire? Alléluia. Où est ton aiguillon? Alléluia. Amen.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 Divorce, où est ta victoire? Alléluia. Où est ton aiguillon? Alléluia. Amen. Maladie, où est ta victoire? Alléluia. Où est ton aiguillon? Alléluia. Amen. Où est ta victoire? Alléluia. Où est ton aiguillon? Alléluia. Amen. Il faut que tu me dises où est ta victoire. Parce que le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est ressuscité. La mort n'a pas eu raison de lui. La mort n'a pas eu raison de lui. Le désespoir n'a pas eu raison de lui. Le désespoir n'a pas eu raison de lui. La flagellation n'a pas eu raison de lui. La cohorte de démons n'a pas eu raison de lui. Satan n'a pas eu raison de lui. Tu vas me dire où est ta victoire? Où est ta victoire Où est ta victoire Anxiété, où est ta victoire Devant le roi des rois, où est ta victoire Devant Jésus-Christ de Nazareth, où est ta victoire Devant ce grand Dieu, devant ce Dieu tout-puissant. <rire> où est ta victoire Où est ta victoire Le tombeau est vide, il est sorti du tombeau. Victorieux, vainqueur, glorieux, majestueux, magnifique, exceptionnel. Où est ta victoire où est ta victoire? Où est ta victoire? Où est ta victoire sur ma soeur Sophie Kofi? Où est ta victoire sur ma soeur Georgette Zamblé? Où est ta victoire? Où est ta victoire sur ma soeur Béatrice Mills? Où est ta victoire? Où est ta victoire? Où est ta victoire? Satan, où est ta victoire? Où est ta victoire? Désespoir, où est ta victoire? Où est ta victoire sur ma soeur Kay Letty? Où est ta victoire? Où est ta victoire? Où est ta victoire sur ma maman Angela Dego Dis-moi où est ta victoire? Où est ta victoire sur ma Nabéi Catherine Ya Où est ta victoire? Où est ta victoire? Parce que le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Où est ta victoire? Où est ta victoire? Où est ta victoire? Il est ressuscité, vraiment ressuscité. Il est ressuscité, vraiment ressuscité. Il est ressuscité, vraiment ressuscité. Il est ressuscité. Au moment oh où est ta victoire? Alléluia. <coughs> Alléluia, amen. Où est ta victoire? Alléluia.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 Je suis un vainqueur, je suis un vainqueur. Le monde sait que je suis un vainqueur. Je suis un vainqueur, je suis un vainqueur. Par sa grâce, je suis un vainqueur. Je suis un vainqueur, je suis un vainqueur. Au nom de Jésus, je suis un vainqueur. Car mon Dieu est si grand. Par sa grâce, je suis un vainqueur. Mon puissant Seigneur est si fort. Par sa grâce, je suis un vainqueur. Nous avancerons. Nous triompherons. Au nom de Jésus, nous avancerons. Nous avancerons. Nous triompherons, au nom de Jésus, nous triompherons. Oh, l'onction de Dieu, aïe aïe aïe, est sur nous. Ouh, par sa grâce, nous triompherons. Le Dieu puissant, notre Papa, avec lui, nous triompherons. Oh, nous avancerons. Jour après jour, par sa puissance nous triompherons, je suis un vainqueur, tu es vainqueur, mon frère, ma sœur, tu es vainqueur, je suis un vainqueur, tu es vainqueur, mon frère, ma sœur, tu es vainqueur, l'onction de Dieu ah, est sur moi, oh Yahweh par ta grâce, je suis un vainqueur, mais pas Yahweh mon vers toi. Par ta grâce, je suis un vainqueur. Oh Yahweh, reçois ma louange. Par ta grâce, je suis un vainqueur. Reçois mes lames, mes lames de joie. Oh Par ta grâce, je suis un vainqueur. Tu m'as purifié. Tu m'as consolé. Hey Par ta grâce, je suis un vainqueur. Je suis un vainqueur. Je suis un vainqueur. Par ta grâce, je suis un vainqueur. Je suis un vainqueur. Je suis un vainqueur. Par ta grâce, je suis un vainqueur, Seigneur c'est vrai, je voudrais te louer, je voudrais te célébrer, mon frère voudrait te louer, mon frère te loue, ma soeur te loue, nous te louons, nous te célébrons, parce que par ta grâce, nous sommes victorieux. <rire> oh nous sommes victorieux. Nous sommes victorieux sur les circonstances. Nous sommes victorieux sur les lendemains incertains. Nous sommes victorieux sur toute la couronne des démons. Nous sommes victorieux sur nos lendemains. Nous sommes victorieux sur nos inquiétudes. Nous sommes victorieux sur nos incertitudes. Parce que toi, tu es notre certitude. Tu es notre certitude. Grand Dieu, toi qui traces un chemin dans le désert. Toi qui appelles à l'existence ce qui n'est pas. Toi qui dis et la chose arrive. Par ta grâce, nous sommes victorieux. Nous voulons bénir ton nom, nous voulons célébrer ton nom, oh Jésus du monde entier, connectés ensemble, mes frères, mes sœurs, ce soir nous te célébrons, nous te magnifions parce que tu es digne, parce que tu es digne, <rire> oh, Yahweh, reçois l'adoration, reçois l'adoration, reçois l'adoration, reçois l'adoration, reçois la célébration, reçois l'acclamation. Grand Dieu, puissant Dieu, merveilleux Dieu, excellent Dieu, magnifique Dieu, tu l'as dit, tu l'as dit, tu l'as dit, tu l'as dit, dit, que ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par ton esprit que cette montagne se déplacera. C'est pour ça que nous voulons te louer. Ma sœur, cette montagne se déplacera. Mon frère, cette montagne se déplacera. Ni par la force, ni par l'intelligence. <rire>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 l'esprit de ton père oui cette montagne se déplacera cette montagne se déplacera cette montagne se déplacera par mon esprit, dit le Seigneur. Montagne, écoute-moi. Ouvre grandement les oreilles et écoute-moi. Oh, quel que soit ton nom, quel que soit ton nom, écoute-moi. Il a dit, il dit que par son esprit, tu te déplaceras. Par son esprit, tu te déplaceras. Il ne s'agit pas de moi. Il ne s'agit pas de mon frère. Il ne s'agit pas de ma sœur. Il s'agit du grand Dieu. Il s'agit du Dieu Tout-Puissant. Il s'agit de celui-là même qui appelle à l'existence ce qui n'est pas. Celui-là qui dit et la chose est. Celui-là qui a... Qui, a, qui, a, qui trace un chemin dans le désert, celui-là qui a créé le monde, qui a créé l'univers, celui-là qui est le tout-puissant, celui-là qui est le tout-puissant, celui-là qui n'a ni fin ni commencement, c'est de lui qu'il s'agit, c'est de lui qu'il s'agit. Tu vas te déplacer, tu vas te déplacer, tu vas te déplacer. Tu vas te déplacer. Tu n'as pas d'autre choix que de te déplacer. Et tu te déplaces. Et tu te déplaces par l'esprit de Dieu. Par l'esprit de Dieu. Tu te déplaces. Tu te déplaces. Tu te déplaces. Non, ni par la force. Ni par la force. Ni par ma force. Encore moins par la force de mon frère. Encore moins par la force de ma soeur. Ni par son intelligence. Ni par mon intelligence. Mais par son esprit. Tu finiras par te déplacer. Tu vas te déplacer. Oui, tu vas te déplacer. Ce n'est ni par la force, ni la puissance, par mon esprit, dit le Seigneur. Écoute ma soeur, ce n'est ni par la force, oui mon frère, oh, oh, ni la puissance,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 Oh. Par mon esprit, dit le Seigneur, cette montagne se déplacera, cette montagne se déplacera. Dis-le, Seigneur. Je m'adresse à toi, montagne du découragement. Je m'adresse à toi, montagne du désespoir. Je m'adresse à toi, montagne de la dépression. Tu libères la vie de mon frère. Tu libères la vie de ma soeur. Tu libères sa vie. Tu libères sa vie. Voilà ce qu'il a dit, voilà ce qu'il est écrit dans le livre d'Esaïe. Esaïe 61, verset 1. C'est Jésus qui parle, c'est Jésus qui parle, c'est la parole de Dieu qui le déclare, et sa parole est la vérité. Il a dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le corps brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. La guérison de l'éternel ne concerne pas que la guérison physique. Elle concerne aussi l'esprit. Elle concerne l'âme abattue. Oh, serviteur de Dieu, serviteur de Dieu, que le Seigneur te restaure. Toi qui passes par la dépression, par l'abattement, tu es fatigué, et tu ne sais avec qui partager ton fardeau, parce que c'est vers toi que les gens accourent quand ça ne va pas. Oh, servant de Dieu, ton Dieu te restaure ce soir. Il guérit ton âme, il te relève, il te relève. Celui-là même qui a relevé Élie lorsqu'il était fatigué, lorsqu'après un combat rude, Élie a dit, Seigneur, je n'en peux plus, prends ma vie. Oui, je parle du puissant Élie, celui-là même qui a fait descendre le feu, qui a défié les prophètes de Baal. Il était épuisé. Il a dit, « Seigneur, je n'en peux plus. » Mais le Seigneur, oh, la Bible me montre qu'il n'a pas été rabroué par son Père. Il n'a pas été rabroué par son Maître. Bien au contraire, bien au contraire, le Seigneur l'a fortifié. Le Seigneur a compris qu'il était fatigué et qu'il était épuisé. Dieu lui a donné un manche. Dieu lui a donné un poids. Et Dieu l'a laissé se reposer. Elie oh, a pris le temps qu'il fallait pour se reposer. Et son Seigneur était à ses côtés. Son maître était à ses côtés. Il a relevé son serviteur. Elie, remplie de vigueur, s'est relevé. Elie a recommencé à courir. Servante de Dieu, serviteur de Dieu, tu es fatigué, tu es épuisé, tu es dépressif, tu n'en peux plus. Le Seigneur te relève. Il guérit ton corps brisé. Il guérit ton corps brisé. Il guérit ton corps brisé. Il renouvelle tôt, tes forces. Il renouvelle tes forces. Il renouvelle tes forces. Il renouvelle tes forces. Toi qui es désespéré. Toi qui es abattu. Toi qui n'en peux plus. Toi qui ne comprends plus rien. Qui n'ose même pas. Qui n'ose même pas en parler. Qui n'ose même pas en parler. Toi que Dieu a couvert de bénédictions. Parce que les gens s'imaginent que quand on a tout, selon ce que le monde qualifie de tout, mari, enfant, Voiture, travail, richesse. On ne peut pas passer par des moments difficiles. Mais pourtant, c'est ton cas. Tu es épuisé. Tu es épuisé. Tu es épousé. Tu as bout de force. Tu as bout de force. Le Seigneur te relève. Il guérit ton cœur. Il guérit ton âme. Il te restaure ce soir. Parce qu'il est là pour guérir les cœurs brisés. Il est là pour guérir les cœurs brisés. Il est là pour guérir les cœurs brisés. Ton Dieu restaure ton âme. Ton Dieu restaure ton âme. Ton Dieu restaure ton âme, ton Dieu restaure ton âme. Sois fortifié servant du Dieu vivant, sois fortifié serviteur du Dieu vivant. Sois fortifié toi qui es fatigué, sois fortifié toi qui es épuisé, toi qui es... sois fortifié toi qui n'en peux plus. Sois, fatifié, sois fortifié, sois fortifié, il est là, il est là, il est avec toi, il est avec toi. Et voilà ce qu'il te dit, et voilà ce qu'il te dit. Ne... No crains rien, je t'aime, je suis avec toi, promesse suprême, qui soutient ta foi, la sombre valet n'a plus de teneur, l'âme consolée, tu marches avec ton sauveur, ces paroles sont pour toi, c'est ce qu'il te dit ce soir, Servante, serviteur du très haut, ne crains rien, il t'aime, il est avec toi. Promesse suprême Qui soutient ta foi. La sombre vallée N'a plus de teneur me consolée tu marches avec ton sauveur non non non jamais tout seul eh, non jamais tout seul Jésus ton sauveur te garde Jamais ne te laisse Seul Non Jamais tout seul Et Non Jamais tout seul Jésus Ton Sauveur Te garde Tu ne seras Jamais seul Ne rien, je t'aime, je suis avec toi, promesse suprême, qui soutient ta foi, la sombre vallée n'a plus de teneur, là me consoler Tu marches avec ton Sauveur Non, non, non, jamais tout seul Non, jamais tout seul Jésus sauve garde. ne te laisse jamais seul. Tu n'es pas tout seul. Tu n'es pas toute seule. Tu n'es pas tout seul. Tu n'es pas, tout pas toute seule. Alors célèbre-le. Alors adore-le. Alors magnifie-le. Alors magnifie-le. Seigneur, tu es glorieux. Tu es glorieux. Tu es glorieux. Tu es majestueux. Oh, tu es l'incomparable. Tu es le grain, tu es le puissant, tu es notre puissance secours, tu es notre puissance secours, tu es notre puissance secours, tu es notre puissance secours. Mon précieux sauveur, mon précieux sauveur, les arts, quand je te laisse, quand j'adore ta haut, alors reçois notre adoration, soit louée. Sois loué, O Yahweh, notre puissance secours, notre puissance secours. Les arts, quand je les je t'adore là-haut, alors ici-bas nous sommes réunis pour te louer, pour te célébrer. Mon précieux Sauveur, mon précieux Sauveur, les arts quand je les anges t'adore là-haut. Alors avec mes frères, alors avec mes sœurs, nous te louons, nous te célébrons. Mon précieux Sauveur, mon précieux Sauveur, les arts. Quand je les anges t'adorent là-haut, alors prends à tes pieds, Yahweh. Nous te louons, nous te louons, Yahweh. Mon précieux Seigneur, mon précieux Seigneur, les arts. Quand je les anges t'adorent là-haut, alors de tout cœur, ton peuple te célèbre, soit loué. Sois loué, oh Yahweh. Notre précieux Seigneur, notre précieux Seigneur, les arts, quand je les anges t'adore là-haut. Alors de tout cœur, nous te célébrons, soit loué. Sois loué, O Yahweh, mon précieux secours, mon précieux secours. Les arts, quand je les anges, t'adore là-haut. Alors, assemblés avec tous mes frères, nous te louons, nous te célébrons, oh. Mon précieux Seigneur, mon précieux Seigneur, les uns quand je les anges je t'adore là-haut. Alors avec mes soeurs, toutes rassemblées, nous te louons, nous te célébrons. Notre puissance secours, notre puissant secours les uns Quand je les anges t'adore là-haut, alors, prenez à tes pieds avec nous te louons, nous t'adorons. Mon précieux secours, mon précieux secours les uns. Quand je les anges t'adorent là-haut, alors prosternés à tes pieds, Yahweh, oui, nous te louons, nous te louons, oh Jésus. Oh, quel bonheur de le connaître, l'ami qui ne saurait Changer, de l'avoir ici-bas pour maître Pour défenseur et pour berger Chantons, chantons, chantons, chantons, chantons le grand amour, le grand amour de Jésus-Christ, de Jésus-Christ, le Rédempteur qui vint à nous du haut des cieux et nous sauve du destructeur. Chantons, chantons, chantons, chantons, d'un cœur joyeux, d'un cœur joyeux. Oh! Le grand amour du rédempteur qui vient à nous. <rire> du haut des cieux Il nous sauva du destructeur Chantons, chantons, mes frères, chantons, chantons D'un cœur joyeux, oui, d'un cœur joyeux le grand amour, oh, le grand amour du Rédempteur Oh, qui vint à nous, qui vint à nous du haut des cieux Et nous sauva du destructeur dans la détresse et dans l'ignorance Nous nous débattions sans espoir Quant à nos yeux, il se fit connaître Il nous libéra de nos chaînes, alors chantons, chantons, oui, chantons, chantons, d'un cœur joyeux, d'un cœur joyeux, le grand amour, le grand amour du rédempteur. <rire> Il vient à nous du haut des cieux Il nous sauva du destructeur Il me sauva du destructeur Il nous sauva Destructeur, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse votre soirée, qu'il bénisse vos lendemains, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Seigneur, merci pour ces moments que nous avons passé dans ta présence. Merci pour ces moments que nous avons passé dans ta présence. Une heure dans tes parvis. Vaut mieux que mille ailleurs. Merci pour mon frère. Merci pour ma soeur. Sois glorifié grand Dieu. Sois magnifié grand Dieu. Shalom, shalom mes soeurs. Shalom, shalom mes frères. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. bénisse. Rendez-vous demain à la même heure. Pour célébrer notre Dieu. Pour magnifier notre Dieu. Pour célébrer le Tout-Puissant. Pour glorifier le Tout-Puissant. Shalom, shalom, shalom, shalom, shalom.